je m'adresse à celles et ceux qui suivent une voie plus sombre. Qui ont assez de courage pour transgresser les interdits en quête de savoir. Qui cherchent à satisfaire une soif inextinguible de sang et d'os Afin de dévoiler les secrets interdits et les rituels les plus vils. En se servant de la mort pour invoquer la vie. Ça, ça, ça, dans ce monde. On vous évitera. On vous méprisera. Vous serez un sacrifice vivant de ces connaissances profanes. Vous ferez partie des prêtres de Ratma les Nécromanciens. Et vous n'affronterez pas les Ténèbres en solitaire. Nous parlons à l'oreille des morts. Et les morts... n'ont pas... de pitié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler un petit peu de l'arrivée de la nouvelle classe de Diablo 4. Comme vous venez de le voir avec l'introduction, et eh bien c'est tout simplement le trailer qui annonce l'arrivée des nécromanciens dans Diablo 4, qui sera donc la euh, cinquième et dernière classe à venir dans Diablo 4, et je vous le rappelle, ce sera la dernière du pack de base, hein. ensuite potentiellement des extensions, mais ça on en parlera après. Donc le Nécromancien, nouvelle classe comme je le disais, et euh, l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire une vidéo spécifique sur le Nécromancien, ça ça a déjà été fait, vidéo sur le Nécromancien et les prêtres de Ratma, je vous la mettrai en haut et dans la description bien sûr, mais l'objectif c'est de comprendre un petit peu pourquoi le Nécromancien a été choisi comme cinquième et dernière classe de Diablo 4 et également qu'est-ce qu'il peut apporter à l'histoire dans Diablo 4. Euh, tout d'abord, le trailer, très sympathique, il donne, euh, il donne envie, hein, clairement, il hype un petit peu les choses, mais il oublie quand même un élément qui est, euh, à mon sens, euh, essentiel et vital pour comprendre ce qu'est euh, le nécromancien, donc je vais quand même rappeler un petit peu ce qu'est le nécro, même s'il y a une vidéo qui lui est dédiée, c'est tout simplement le point manquant, l'équilibre L'équilibre, c'est quelque chose de vital chez les nécromanciens. Quand vous, si vous avez déjà joué nécro et que vous connaissez pas trop le leur diablo, ou que vous avez joué nécro et que vous connaissez, euh, le, la, que vous connaissez l ou même si vous jouez jamais nécro, vous entendez parce qu'il y a il y a des parfois des moments où on parle avec des nécromanciens et ils n'arrêtent pas de parler en permanence d'équilibre. Pour l'équilibre, d'équilibre, équilibre, équilibre. Vous jouez Heroes of the Storm, vous jouez Exul, ils parlent d'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi et ben, on a euh, encore une fois. Le trailer a tendance à diaboliser le nécromancien, surtout sur la première partie. Hein, vraiment, euh, euh, voilà, je, je parle à ceux qui aiment les arts occultes, les arts euh, des ténèbres, etc. Euh, alors, oui, ok, ok, bien sûr, mais l'appel des ténèbres, c'est pas trop les nécromanciens, enfin. Bien sûr, contrairement à l'héroïque fantasy classique, le nécromancien est souvent, euh, souvent confronté à... Euh, enfin, en, c'est souvent euh, de la magie noire. Hein. La nécromancie, c'est souvent de la magie noire, parce que l'idée, c'est que bah, on ramène des morts qui sont censés euh, pouvoir euh, trouver la paix dans la mort, et en fait, eh bien le nécromancien trouble leur repos. Et en l'occurrence, c'est vrai que dans la plupart des univers d'heroic fantasy, même par exemple dans Warcraft, hein, qui est pas si loin de ça, de, de Diablo, eh bien, euh, dans Warcraft, le nécromancien, c'est obscur. Hein, c'est quelque chose euh, vraiment de, de sombre et de, de mauvais, de méchant. Pour le coup, dans Diablo, pas tant que ça, puisqu'en fait, le nécromancien, c'est justement, encore une fois, la notion d'équilibre. C'est-à-dire qu'il est entre la magie noire et la magie blanche. Il est vraiment entre les forces de, des ténèbres et les forces de la lumière. Parce que les forces de la lumière, dans l'univers de Diablo, sont également négatives. Avec notamment les anges qui veulent, certains d'entre eux, en tout cas, veulent détruire le monde, tout ça... Diablo 3 Reaper of Souls, hein, c'est carrément la menace angélique. Donc le nécromancien, c'est avant tout un humaniste. C'est euh, l'ordre des nécromanciens, les prêtres de Ratma, comme on les appelle. Eh bien c'est tout simplement des garants euh, de la survie de l'humanité face aux démons et aux anges c'est ceux qui vont traquer les humains qui utilisent de la magie démoniaque, c'est ceux qui vont alors pour le coup ils traquent pas les humains qui utilisent de la magie sacrée mais ils vont menacer leurs activités donc c'est aussi pour ça que les nécromanciens sont très très mal vus et puis en plus bon quelqu'un qui ramène des morts forcément ça fait peur hein. ça fait peur pour le, pour le Pékin moyen c'est logique, donc ce qui est bien avec ce trailer c'est que ça nous rappelle euh, que ouais, le nécromancien il est pas du tout apprécié dans, aux yeux de la société que c'est vraiment un paria et ça c'est une très bonne chose, on a tendance à un petit peu parfois L'oublier, puisque c'est devenu la classe un petit peu, euh, euh, c'est une classe qui est très jouée par les joueurs, et on a tendance à oublier que non, non, le nécromancien, c'est enfin, euh, si jamais euh, vous, vous devez jouer nécromancien normalement, bah c'est vrai que vous êtes très mal vu euh, par euh, par le peuple. Mais euh, derrière, ah, bah, en fait, il y a cette notion d'équilibre, encore une fois, pour sauver l'humanité, pour faire en sorte qu'elle ne se fasse pas réduire à l'état de poussière ou à d'esclaves par les démons et les anges, et en l'occurrence, il y a cette espèce de quête permanente de la protection du monde. Euh, et des influences néfastes. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'en gros, ce sont des le prêtre de Ratma, c'est tout simplement donc les nécromanciens, c'est un protecteur qui agit dans l'ombre face aux différentes menaces pouvant menacer justement le le, le cours des choses, l'équilibre. Encore une fois, l'équilibre. Et donc, c'est vraiment euh, le cœur. De, du nécromancien, et c'est pour ça que sur le trailer juste avant on voit un nécromancien on pourrait se dire, euh, parce qu'avec ce que dit le monsieur on se dit oh là là, et oui, il veut. on commence à dessiner un cercle on dirait un peu euh, entre eux un rite satanique ou quoi que ce soit en fait le nécromancien il veut des réponses et pourquoi il veut des réponses à ces questions, il veut avoir un témoignage d'une attaque parce que justement il doit corriger cette attaque et à la fin il affronte des loups garous c'est visiblement les loups garous qui sont responsables de cette attaque et il veut sauver les villageois en fait, même si les villageois vont à contre-coeur euh, par rapport à ce que euh, le nécromancien fait. Si jamais vous voulez un petit exemple de culture euh, d'heroic fantasy qui correspond un petit peu à ça, c'est les sorceleurs. Les sorceleurs dans l'univers de The Witcher ont un peu le même rôle, c'est-à-dire qu'ils sont très mal vus, ils sont mutants, ils utilisent des... des... ils traquent des bêtes, etc., ils sont payés et, euh, mais personne ne les aime et ils vivent reclus dans leur coin. Et ben, les nécromanciens, c'est un peu le même délire, sauf que c'est pas du tout l'idée d'une espèce de chevalier ou quoi que ce soit. C'est vraiment, euh, au contraire, des enfin, ils, ils se battent aussi, hein, mais euh, l'idée, c'est avant tout des, des magiciens en fait, hein, c'est avant tout des, des sorciers sombres euh, bien entendu et qui vont se servir comme principal outil de tout ce qui est lié aux morts vivants puisque eh bien, les morts sont un outil, hein, plutôt que d'utiliser les vivants contre les démons ou les anges, eh bien on va se servir des morts, une ressource qui est présente en grand nombre euh, sur Sanctuaire et on va se servir d'eux comme protection, hein, les aïeuls, enfin, les, les ancêtres etc. Il y a aussi cette idée-là, puisque les prêtres de Ratma, bah, c'est littéralement des personnes qui ont suivi les enseignements euh, d'un Nephalem qui est mort il y a très longtemps... Enfin, D'ailleurs, on ne sait pas vraiment s'il si est mort, mais de Ratma. Et donc, eh bien, il y a l'idée aussi, voilà, de, de sécuriser, de perpétuer euh, la protection et les préceptes. Donc euh, ça, c'est vraiment le cœur du nécromancien. Et c'est un petit peu dommage, c'est juste qu'il est un peu oublié dans... On le voit, mais en fait, si vous écoutez que euh, le trailer, bah, ça pourrait vous induire en erreur, en fait. Le... Le... Et attention, c'est pas un redcon par le trailer ou quoi que ce soit, c'est juste que le trailer veut... Accentué, C'est clairement, il parle aux joueurs en mode eh, « Vous kiffez les ténèbres, allez, jouer jouez Ce qui est vrai, mais pas entièrement. Ça donne vraiment l'impression d'une espèce de warlock, une espèce de démoniste. Euh, ça, c'est pas le cas, c'est pas le cas pour le coup. Alors, pouvons euh, on peut justement reparler un petit peu des classes jouables, puisque ça y est, c'est finalisé. Euh, on a les cinq classes jouables, donc euh, deux corps à corps avec le barbare et le druide. Sachant que c'est très drôle parce que le druide est un barbare. Mais c'est juste qu'on les différencie en termes de classe Mais les deux sont des barbares euh, de, Du peuple barbare Et euh, derrière vous avez euh, deux distances, deux classes distances Avec le sorcier Qui est la classe intelligent euh, Donc euh, basée sur l'intelligence euh, Donc le lanceur de sort etc euh, Qu'on appelle sorcier mais qui est également Enfin euh, il y, y a plusieurs elle, elle a elle, à chaque fois cette classe est présente depuis Diablo 1, hein, Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 et même Diablo Immortal Le sorcier est là, euh, ça a été la sorcière, elle a eu plusieurs noms Mais c'est toujours l'idée du, du magicien en fait, hein, du sorcier euh, Derrière on a le rogue, la, la rogue qui est tout simplement euh, l'éclaireur, la, la classe euh, Qui a tellement de traductions en français qui sont pas terribles euh, Moi je préfère éclaireur à la limite en français Mais la rogue, hein, dites les rogue c'est plus simple C'est tout simplement euh, la classe distance, agilité Et euh, la rogue hein, je le rappelle c'est du Diablo 1 et la classe agilité, elle pour le coup, c'est probablement l'une des classes qui a le plus changé. Puisque Rogue dans Diablo 1, dans Diablo 2, euh, c'est euh, tout simplement double classe même. Puisque dans Diablo 2, c'est avant tout l'Amazone. Mais à côté de ça, vous allez retrouver aussi la Vise Jactar, donc l'assassine, qui va reprendre aussi de, de l'aspect agilité de Rogue. Mais ça devient agilité corps à corps pour le coup. Et euh, enfin, dans, dans, dans Diablo 3, eh bien on a euh, pour le Rogue euh, le chasseur de démons. Avec Diablo Immortal également, le chasseur de démons. Et le moine on reprend aussi un peu euh, quelques aspects. Donc. Euh, Enfin, il manquait une classe, c'était tout simplement donc ce que va occuper le Nécromancien, à savoir la classe d'Invocateur. Et oui, la classe d'Invocateur, ça a toujours été présent dans Diablo. Euh, dans Diablo 1, pour le coup, parce que dans Diablo 1, c'était des super classes, on va dire. N'oublions hein. euh, pas le, le chevalier, le guerrier de Diablo 1. Euh, C'est celui qui va donner d'un côté le paladin, de l'autre côté le barbare. Euh, au final, vous avez, euh, vous avez le, le, le sorcier de Diablo 1 qui va donner les classes d'Invocateur, mais aussi les classes de lanceur de sorts. Donc euh, de magie, on va dire. Donc euh, au final, vous avez également la rogue, hein, comme je l'ai dit, qui va inspirer Amazon Assassine. Et au final, eh bien l'invocateur dans Diablo 2, c'est le nécromancien. Dans Diablo 3, c'est le féticheur, même si le nécromancien arrive plus tard en DLC. Et dans Diablo Immortal, c'est le nécromancien. Donc c'est une classe d'invocateur, il y en a toujours eu une dans Diablo. Alors pourquoi le nécromancien plutôt que. Le féticheur, plutôt que l'invocateur, par exemple, le summoner, hein, le. le, le dire le, le démoniste un petit peu de Diablo 1, ou plutôt pas, enfin nouvelle, ou une nouvelle classe, je parle du, du démoniste par exemple, et eh bien pourquoi ne pas avoir été sur ce terrain là et plutôt choisir une euh, classe qu'on connaît, à savoir le nécromancien. Et eh bien le nécromancien, on va, on va commencer par rappeler un petit peu la carte, la géographie de Diablo 4. Vous avez les cinq grandes zones de Diablo 4. Euh, J'ai laissé cette carte-là qu'elle est car elle est très très cool, elle est très euh, agréable à, au regard et elle vous rappelle qu'en fait la zone de démonstration de la BlizzCon 2019 elle était toute petite par rapport à l'échelle et je peux vous dire que pour avoir joué à la démo de la BlizzCon 2019 la carte est très très grande hein. donc euh, imaginez qu'on a, on a exploré qu'un bout de Scosglen et Scosglen, on va commencer par cette zone puisque c'est celle qui a été le plus visible et le plus visité même si on n'a visité qu'un bout. Et eh bien, c'est tout simplement euh, un territoire barbare. On a, on a tendance à penser que les barbares c'est que au niveau du cratère d'Arath, donc à l'opposé à l'ouest, mais en fait, les zones barbares c'est quasiment tout le nord en fait. Hein. Et donc, euh, vous avez autour d'Areath, mais à Scosglen, vous avez également le peuple barbare qui est présent, euh, notamment c'est le cœur de la civilisation euh, barbare pour les druides. Et oui, les druides, hein, c'est vraiment leur foyer en fait, hein, Scots Glen. Donc... C'est vraiment la zone pour barbares et pour druides. Nous avons également tout au sud-ouest, je ne vais pas faire dans l'ordre, tout au sud-ouest, le Kégistan ou le Kégistan. Le Kégistan qui est tout simplement euh, le, le foyer ancestral des guildes magiques et donc forcément du sorcier de Diablo 4. Nous avons ensuite Steps Arid, donc Dry Steps et euh, Fricture peaks, donc les pics fracturés. Eux deux pour le coup, c'est des zones un peu frontalières entre des grandes zones que l'on connaît. Mais ces deux zones-là sont pas forcément des, des grands points liés à, à certaines classes. Peut-être qu'ils le seront, hein, puisque par exemple, le Rogue, à l'heure actuelle, n'a aucune attache avec ces cinq zones. Le Rogue, à la base, c'est le monastère, le monastère près du camp du Race, hein, tout ça, tout ça. Donc, terrain de l'ouest, les terres du roi Léoric. Donc, euh, ça n'a pas vraiment de lien avec ces cinq zones. Il est pas du, le Rogue n'est pas du tout tourné vers l'est. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le choix du Rogue, euh, on pourrait se dire qu'il n'a pas vraiment de liens, mais peut-être qu'en fait, eh bien, on nous l'expliquera dans Diablo 4 que les rogues, il y a eu pas mal de problèmes avec Diablo 3 et que bah justement avec euh, Diablo Immortal et Diablo 3 d'ailleurs, du coup les rogues et eh bien peut-être se sont relocalisés ou alors c'était une autre colonie rogue. Euh parce qu'on hein, savait que les Amazones, si vous avez vu ma vidéo sur les Amazones, ont colonisé plein d'endroits. Donc pourquoi pas, peut-être dans les Dry Steps, par exemple, dans les Steps Arides. Euh, pourquoi pas euh, Ou même dans les Pics Fracturés, une espèce de Monastère Rogue, qui était le plus euh, septentrional euh, du, de, des Amazones. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais du coup, à l'heure actuelle, le Rogue a aucun lien. Et surtout, eh bien, il nous reste une zone, c'est Awezar. Awezar, quelle est cette zone Eh bien, c'est tout simplement euh, le pays des marais, hein, The Marchland comme il était appelé avant et qui a maintenant un vrai nom à savoir Awezar. Et le pays des marais, donc les marais de l'Est, parce qu'il y a aussi des marais au sud, mais les marais de l'Est, Eh bien ils ont déjà été évoqués par le passé, euh, dans une bande dessinée notamment, qui est servait à introduire le nécromancien, le DLC du nécromancien dans Diablo 3, avec la canalisation aussi du personnage féminin nécromancien dans Diablo 3. Et au final, on voyait un petit peu à quoi ça ressemblait à Wesar, avec des espèces de grandes mangroves, des espèces de grands, euh, de grands euh, arbres de marais. Et on voyait notamment eh bien, les catacombes, la forteresse tout simplement des prêtres de Ratma, situés en profondeur sous les marais, avec justement, eh bien, l'endroit où les nécromanciens, les apprentis nécromanciens sont amenés et vont être formés par leur maître. Et c'est là où l'ordre des prêtres de Ratma, eh bien, va. Entraîner euh, les recrues, également euh, euh, pouvoir avoir des conseils, etc. Les différents nécromanciens qui vagabondent par-delà le monde pour protéger le monde, et eh bien à chaque moment dans leur vie vont revenir dans cette forteresse et pouvoir échanger entre eux leur savoir, leurs connaissances avertir de différentes menaces, etc., etc. Donc pour la première fois dans l'univers de Diablo, eh bien, on va pouvoir découvrir probablement la forteresse des nécromanciens, puisqu'il semblerait euh, à Wesar, en tout cas, ça a toujours été l'endroit, le, les Marais de l'Est, où il y avait. Euh, le cœur de la civilisation nécromancienne. Donc, les prêtres de Ratma, c'est intéressant de choisir eux plutôt par exemple le féticheur, puisque le féticheur, on va en reparler juste après, n'est pas dans les zones jouables du début de Diablo 5. Donc, on aurait pu se dire 5 classes, 5 zones, une classe par zone, ça marche pas comme ça. 2 classes barbares, donc Askos Glen, le sorcier à Kegiston et euh, du coup, eh bien, le nécro à Oesar. Le nécro Oezar, ça va être vraiment, euh, justement, peut-être aussi le, le, le focus principal de cette zone, avec, euh, on sait déjà qu'il y a des sorcières, etc., qui lancent des malédictions et autres, donc peut-être que ça va être la grande menace, et que euh, c'est les nécromanciens qui vont gérer un petit peu la zone, avec aussi, parce qu'il n'y a pas que des nécromanciens, il y a aussi une population locale, donc ça va être intéressant, et ça pourrait être un des cœurs d'intrigue d'Awezar, je pense en tout cas que ça, ça le sera, mais c'est pas sûr, hein, on fait avec ce qu'on connaît, bien entendu. Euh, ensuite... Comme on en parlait je vais vous montrer une carte avec le potentiel futur de Diablo 4 puisque Diablo 4 est un MMORPG donc on sera dans un monde ouvert avec, une enfin, avec des très très grandes zones et au final eh bien, il y a de grandes chances, ils en ont déjà parlé, qu'il y aurait des extensions qui arriveraient à l'ancienne avec du futur contenu. Et comme on voit bah, qu'il n'y a qu'un bout euh, de ce continent est qui a été pris, enfin un, un gros bout quand même, Mince, je vais vous l'afficher, hop voilà, le grand bout ici, euh, donc 5 cinq, cinq zones du continent est, mais on voit qu'il reste du, de la place au sud. Alors, moi je l'ai découpé en deux zones, mais ça pourrait être en plus, hein, bien entendu, hein, parce qu'on a euh, la zone autour de couraste euh, Mais en tout cas, moi personnellement, je reviens là-dessus, puisque... Ces zones-là, les zones au sud, euh, j'en je, je, ai mis vraiment deux, mais on pourrait en avoir même trois ou quatre. Ça dépend, hein. c'est des zones qu'on connaît beaucoup moins dans l'univers de Diablo. Qui, D'ailleurs, c'est intéressant parce que même dans le monde de Sanctuaire, c'est les deux zones les plus méconnues vis-à-vis euh, -vis du, du peuple. C'est des zones qui ont eu un rôle très important dans l'histoire de Diablo, mais qui ont été un peu délaissées. Et c'est des conditions de vie qui sont difficiles, délicates. Donc, il n'y a pas énormément non plus euh, de population. Mais voilà, nous allons... Commencer par la, les jungles de Thorajan, euh, puisque Thorajan euh, c'est vraiment une, un endroit que vous pouvez connaître via le féticheur. C'est pour ça que j'ai mis la couleur violette, puisque le féticheur c'est tout simplement euh, de là qu'il est originaire, les jungles de Thorajan. Et euh, donc c'est le cœur de la civilisation Thorajan, hein, donc des féticheurs. Ça pourrait être intéressant de découvrir, de développer un petit peu comment ça va se passer là-bas, sachant qu'il y a différentes tribus qui sont en conflit mais qui sont également euh, en, en commerce, etc. Donc il y a pas mal de choses, c'est assez intéressant. Je fais une vidéo sur les féticheurs si vous en voulez si vous en voulez un petit peu plus. On a également, alors si vous voyez pas grand chose, mais entre Torajan et Kejistan, vous avez une petite zone marron avec marqué Kourast. Et oui, Kourast, c'est tout simplement la capitale, l'ancienne capitale du Kégistan. Et oui, le Kégistan dont la zone de Diablo 4 est assez petite, mais au final le Kégistan, les Dry Steps, donc les Steps Arides, faisaient partie du Kégistan à une époque, mais aujourd'hui les frontières sont réduites, et pareil au niveau sud du Kégistan, donc le nord des jungles de Thorajan, et euh, au niveau de Kourast, eh vous aviez le cœur de la civilisation du Kégistan. Kourast était la capitale, avec notamment Travinkal, hein, le, le cœur de l'église du Zakharoum, j'ai fait une vidéo sur les croisés notamment, mais euh, du coup Couraste c'était l'ancienne capitale et c'est également un rôle, c'est une ville très importante, c'est celle où on a traqué Mephisto dans Diablo 2. et au final et eh bien Couraste c'est tout simplement aussi le cœur de l'église du Zaccaro mais donc ça concerne pas mal les classes euh, on va dire sacrées de Diablo avec le paladin et le croisé. Alors le croisé lui il est basé à Westmarch, donc si jamais il y a une classe sacrée qui arrive, je pense que ce serait plus le paladin qui pourrait redécouvrir un petit peu Kouras, voir comment ça se passe, chercher sa foi aussi, hein, parce que le paladin, il a eu une crise de foi après Diablo 2, hein, pour le coup, une double crise de foi, hein, à la fois physique et, et, et morale. Donc c'est assez, ça pourrait être assez intéressant de développer justement, sachant que beaucoup, j'ai vu beaucoup de personnes dire « oh il n'y aura pas de croisé ou de paladin à Diablo 4, je suis un peu déçu, etc. » N'oubliez pas que dans Diablo 3, le paladin, dans Diablo 1, il n'y avait même pas de paladin, même si je vous ai dit « Oui, le chevalier, tout ça, tout ça », mais il n'y avait pas ce côté sacré en fait. Il n'y avait pas ce côté sacré. Et dans Diablo 3, eh le croisé est arrivé en DLC. Donc en fait, il n'y a que Diablo 2 et Diablo Immortal où on commençait une classe vraiment sacrée dans le pack de base. Donc au final, ça serait pas étonnant qu'on aille vers le sud et pourquoi pas justement à ce moment-là rentrer le paladin en tant que classe sacrée. C'est pour ça que je vois plus le paladin que le croisé. Encore une fois, le croisé, c'est vraiment les zones de l'ouest qui le concernent plus que les zones de l'est. Même si le croisé, bien sûr d'où son nom va partir un petit peu vagabonder par-delà le monde. mais Je pense que c'est plus intéressant d'avoir un ciblage, un focus sur le paladin. Ensuite, nous avons ce que j'appelle les terres de vis Mais alors attention, parce que à l'heure actuelle, ces terres n'ont pas de nom. En fait, hein, puisque les, les jungle de Thorajan, il y a aussi les marées du sud de Thorajan, en fait la jungle de Thorajan n'est pas aussi grande, mais c'était pour vraiment faciliter le truc avec une grosse zone, parce que le haut normalement c'est terre terres de Kourast, le milieu c'est jungle jungles de Thorajan et le sud de cette zone violette c'est les marais euh, du sud, et à l'est eh on sait qu'on a des montagnes et beaucoup de ruines, notamment qui datent de la guerre du péché avec, euh, je vous laisse aller voir la vidéo de la guerre du péché, mais avec des sectes euh, liées à la triune etc, euh, des temples à Mephisto, des temples à Baal, des temples à Diablo, donc c'est une zone qui a passé un sale quart d'heure. Et comme son nom l'indique, il y a une énorme, l'un des plus grands fleuves du monde, qui s'appelle Visjoun, c'est pour ça que j'ai appelé cette zone Visjoun, parce que c'est une zone assez importante, et au final, eh bien Visjoun, si vous voyez le nom, est, il n'est pas là par hasard, c'est que c'est aussi lié au Vizirei, euh, l'un des clans magiques les plus influents, les plus puissants, qui aujourd'hui réside au Kégistan. Mais à une époque, dans les guerres magiques, eh bien, ça se sur la tronche au niveau de Kégistan, au niveau de la, des jungles de Thorajan, au niveau des steppes arides et au niveau de, Viz, enfin, de ce que j'ai nommé Visjoun. Donc, ça, encore une fois, cette terre n'a pas de nom, donc il pourrait lui donner un nom comme Awesar. A euh, l'époque, ça se met Marais de l'Est maintenant, enfin, ça enfin le, le pays des marais maintenant s'appelle Awesar. Eh bien pourquoi pas, moi ce que j'appelle ville pourrait s'appeler, je sais pas, les, les steppes de. Pas les steppes de l'effroi parce qu'on a déjà les Dreadlands, mais les steppes. Euh... Je sais pas, ou les... Les, montagnes, euh... les montagnes de la mort, ou je sais pas, enfin un truc, euh... pas de problème. Les Landes Magiques, ou je sais pas, un truc. Et du coup, on pourrait avoir une terre assez sombre où justement on a encore ces rites un petit peu, ces... ce... ce reste de la guerre du péché avec hein, des grands repères démoniaques, et de, de, de cultes démoniaques, etc. qui pourraient avoir lieu. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que dans ces terres, eh bien, on pourrait les relier, même si elles ne sont pas très connues, on peut les relier à pas mal de classes, de futures classes. Par exemple, le chasseur de démons. chasseur de démons, c'est vraiment les traqueurs de cultes démoniaques, de démons, etc. Donc... Une, un territoire aussi marqué par la présence démoniaque pourrait justement euh, faire venir le chasseur démon même s'il n'a pas vraiment euh, c'est pas de là que sont, sont formés les chasseurs démons et autres ça pourrait être assez intéressant bien entendu une classe que j'adore de Diablo 2 les assassins, donc le Vishjaktar Vishjoun, <rire> Vishjirei les Vishjaktar, pourquoi ils s'appellent comme ça ce sont les assassins aux ordres euh, des euh, mages Vishjirei pour traquer les démonistes en leur sein et dans les autres guildes magiques et bien sûr les démonistes aussi. Première, où on, on aurait un, un retour du sorcier de Diablo 1, ou d'un aspect du sorcier de Diablo 1, avec le côté démoniste. Hein, donc des en gros, des, des, moines, enfin, des sorciers vis-géreilles qui utiliseraient la magie démoniaque, mais pour essayer de faire le bien, même si ça pourrait leur péter entre les mains. Et il y a des personnes comme ça, hein, qui utilisent de la magie. Mais même typiquement, Léa, en fait, dans Diablo 3, utilise de la magie démoniaque pour protéger le monde, hein, euh, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est présent dans Diablo, mais qui n'a jamais été mis en classe, encore une fois. On peut mettre l'exception avec le sorcier de Diablo 1, mais le sorcier dans Diablo 1, c'est une classe qui regroupe énormément de choses, notamment l'invocateur démoniste, on va dire. Donc, ça pourrait être intéressant, je pense, dans, de l'amener. Surtout que ce que je vois aussi avec les critiques de Diablo 4, c'est que, en fait, c'est que des classes que l'on connaît ou que l'on redécouvre. Moi, j'aime bien aussi redécouvrir des classes de Diablo 1. Et par exemple, une classe démoniste, une classe Warlock ou une classe invocateur, euh, mais vraiment le nom invocateur ou démoni invocateur démoniaque, pour, pour moi, ça pourrait être vraiment intéressant par rapport à ce qu'on pourrait amener, et un petit peu comme le nécromancien, l'idée d'utiliser de, voilà, de, de, de, de la magie noire pour protéger le monde. Et ça, ça pourrait être assez intéressant. Pourquoi pas après, parce que là, je vous ai mis ces deux là, parce que c'est pour vraiment avoir le continent dans sa globalité, mais derrière, vous avez deux grands archipels qui pourraient s'intégrer aussi facilement en extension avant d'attaquer le continent de l'ouest. Vous avez bien sûr les îles de Skowos, hein, l'archipel de Scovos, foyer ancestral des Amazones, vidéo sur les Amazones si vous en voulez plus, et euh, au nord, une terre qu'on n'a jamais explorée, et je rappelle d'ailleurs que Scovos, on aurait dû l'avoir dans la deuxième extension de Diablo 3, et finalement, ça n'a pas eu lieu. Et au nord, on a Shiansai, qui est tout simplement un petit peu le chinopon, la zone asiatique de Diablo, extrême asiatique je dirais de, de, de Diablo, avec par exemple bah, la sorcière de Diablo 3, Liming, qui est originaire de cette terre. Donc ça pourrait être intéressant, et pourquoi pas après, si Diablo 4 continue de bien tourner, et eh bien aller ensuite conquérir les euh, zones de l'ouest que l'on connaît un peu plus dans Diablo, avec euh, Tristram, le camp Canduras, Westmarch, euh, Aréat, euh, et enfin ça serait cool, Yves Gorod avec les moines, etc. Après peut-être que les classes, les classes qui arrivent n'auraient aucun rapport avec la zone, mais il y a clairement pour le moment, en dehors du Rogue, il y a clairement vraiment un focus en mode... On va vous sortir une, une classe en fonction des zones que l'on développe. Donc j'imagine bien ce genre de choses arriver. Et bien sûr, faut pas oublier qu'il pourrait y avoir de nouvelles classes que l'on ne connaît pas et qu'on en apprendrait à découvrir. Même si une nouvelle classe, ça sous-entend quand même de l'intégrer dans l'histoire du jeu. Euh, le féticheur était un peu dans ce cas-là, mais c'est l'une des zones les moins connues de Diablo, donc pourquoi pas Mais il y a un moment donné où il faut quand même quelque chose de logique, euh, Donc pour soit un nouvel ordre, soit une ancienne classe. Mais c'est un peu bizarre de se dire que cette classe-là n'est jamais apparue avant. Donc... Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, euh, il faut essayer de la rendre cohérente en tout cas par rapport à ce qu'on connaît de l'univers de Diablo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dernier petit point aussi, ce que j'aime beaucoup avec Diablo 4 vis-à-vis euh, -vis de Warcraft, de World of Warcraft par exemple, c'est que bah, forcément c'était le premier MMO de Blizzard et ils, sont, ils ont attaqué comme des bourrins en 2005-2006 en sortant l'ensemble des continents principaux d'Azeroth, de, de Warcraft du monde de Warcraft, avec directement les Royaumes de l'Est et Kalimdor, ce qui fait que le rapport d'échelle est faible. On n'a pas forcément l'impression, même s'il y a des monuments que l'on connaît dans les, dans les jeux de stratégie de Warcraft, bah c'est vrai que ça vieillit mal dans le sens où, pas forcément les graphismes, mais juste les zones sont petites alors qu'elles sont censées représenter des choses immenses. Et ça par contre Diablo 4 en ne sortant que 5 zones pour commencer eh bien va nous permettre d'avoir un rapport d'échelle beaucoup plus cohérent vis-à-vis d'un monde gigantesque Et ça c'est bien euh, ils tombent pas dans l'erreur de World of Warcraft, Ils auraient pu vous proposer l'ensemble du monde direct non On va découvrir ça petit à petit et on va essayer déjà d'avoir un focus sur cette partie Est du monde qui je le rappelle est le berceau de l'humanité dans l'univers de Diablo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Qu'est-ce que vous attendiez comme euh, classe à la place du Nécro Est-ce que vous êtes content que le Nécro arrive euh, J'imagine qu'il y aura beaucoup de fans des paladins et du croisé. Euh, N'hésitez pas à me donner vos impressions. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus Sur Sanctuaire Et le Nexus, bien sûr. Bonjour Alors, euh, à plusieurs reprises dans cette vidéo sataniste, on a euh, évoqué la présence d'un démoniste hein, qui serait capable d'invoquer le démon, donc je suis là. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de, de mon maître, mon démoniste, bien sûr. Suivez les réseaux sociaux, likez la vidéo, partagez-la autour de vous, hein, c'est comme ça qu'on lance une secte, bien entendu. Allez, bisous On se retrouve sur le pentagramme Non, le pentacle Le pentacle Ouais, le pentacle Bisous